Sert-il un homme de gagner tout l'or du monde s'il personne sous Vanité, vanité des vanités, oh mon frère, vanité des vanités, oh vanité, toutes les vanités, mais que sert-il à un homme de gagner tout l'or du monde si personne s'il si personne n'a. vanité vanité toute vanité vanité vanité